L'objet de cette réforme depuis le départ, et moi je tiens à le rappeler puisque je sais que vous partagez cette préoccupation Monsieur Test, c'est bien de sauver, de pérenniser notre système de retraite par répartition donc les conclusions qui vont sortir mmh. aujourd'hui de cette CMP vont évidemment euh, marquer euh, l'orientation euh, qui va être suivie derrière. Personnellement moi je souhaite qu'on aille au vote, ça a été rappelé par d'autres parlementaires euh, sur ce plateau euh, avant mmh. moi. Euh, le 49-3 moi me semblerait être, être malvenu dans cette, dans cette situation, euh, donc voilà moi c'est le, le souhait qu'on aille au vote. Après je je veux aussi dédramatiser sur la, la possible utilisation du 49-3. C'est un outil constitutionnel qui existe. Ouais. Vous l'avez rappelé, euh, il y a quelques minutes, ça serait la centième fois qu'il serait utilisé. Mmh. Et quels que soient les gouvernements, euh, de gauche, de droite, du centre, euh, on pourrait euh, utiliser, avoir recours oui, euh, au 49 C'est Ce que je partage avec vous, puisque euh, en tant que nouvelle parlementaire, moi j'ai eu à déplorer, je déplore le débat qui a été offert, à qui a été offert par l'Assemblée nationale pendant le débat sur les retraites, hein, sur la première lecture. Moi j'aurais souhaité qu'on puisse aller au vote, s'il n'y avait pas cette obstruction parlementaire donc, que tout le monde a décriée euh, Et donc, aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on puisse aller au vote oui. en conscience que les parlementaires puissent s'exprimer sur le sujet et assumer mmh. leurs responsabilités. Ah, moi, je tenais oh. à, à, à préciser par rapport à ce qu'a dit M. Test tout à l'heure, parce que j'ai entendu au, au gré DLR. Dans les mesures qui sont oui. discutées aujourd'hui au sein de la CMP, il y avait des mesures que nous portions aussi mmh. au sein de la majorité. La mesure des 43 ans sur les carrières longues, je rappelle que le groupe Horizon, mmh. qui est une des composantes oui. de la majorité, le portait également, et que certaines personnes au Modem, dont je fais partie, nous étions aussi sur cette ligne. C'était important bah, casser, que ça coûte, de casser cet effet de seuil. Oui, ça coûte. Alors euh, après, on a l'équilibre budgétaire qui sera effectivement euh, à, à maintenir, et ça c'est une préoccupation également importante des sénateurs. C'est pour ça, notamment qu'au modèle, nous avions défendu une clause de revoyure que j'avais fait adopter en commission des finances de mmh. l'Assemblée nationale, qui nous permettra justement de rectifier le tir et de nous voir les équilibres en 2027. Budgétaire. En 2027, absolument, et de, et de voir le, le, les seuils. Je rappellerai juste que 100 000 seniors de plus en emploi. C'est un milliard d'euros de recettes. Donc, c'est des thématiques qui sont euh, mmh. extrêmement importantes, mmh. et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse évoluer, euh, évaluer, pardon, la, la réforme tout, tout au cours. Euh, je terminerai juste euh, sur ce texte. Il y avait également des amendements importants sur les femmes portées par le Mouvement démocrate, qui ont été euh, intégrés par le gouvernement euh, avant euh, l'arrivée euh, en CMP, euh, notamment sur le fait que vous savez, les femmes, avant euh, pour les naissances avant 2012, ne bénéficiaient pas des trimestres considéré comme cotisé et validé. Et là, ça sera bien pris en compte. Donc il y a quand même des général, avancées. Le... Euh, Sur le CDI, senior, si je peux juste réagir. D'un mot, s'il vous plaît. parce que... Oui, je, je pense qu'il faut expérimenter le dispositif. Ouais. Ça a déjà été, on a eu des contrats de génération qui n'avaient pas fonctionné. La période est, est différente aujourd'hui. Le marché de l'emploi est tendu. Je pense qu'il faut y aller pour expérimenter.